Mais, ma tout lance un cri d'alarme pour habitants qui sont dans la zone si là parce que bagay la vraiment difficile pour eux. Les qui sont dans la zone yo, pour circulation à moto, il faut payer. Si les gens qui ti cheval, qui ont mis pour la traverser la zone pour la marcher car il faut, faut payer parce que les yo enlèye, est bandit, yoye, est Kounya, qui sont la c'est de la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 Y'a pas besoin blanc. C'est des débat qui fait dans la société parce que il y a un qui dit, il non blanc. Il y a pilote qui dit, Yo pas de blanc. Il y a un qui dit, il non blanc, exagéré. Il y a pilote qui dit, il pas blanc, c'est bandit a a supported. En automne, celle ça me connaît moi-même, une croyance que, fin année, le pays est capable de prendre un petit souffle. Parce à partir de novembre,